Bonjour, je suis Frédéric Lejour, l'expert de la vente immobilière, créateur de la méthode « Vendre sa résidence principale en 31 jours », auteur du livre « Les 7 critères essentiels d'une bonne agence immobilière pour ne plus perdre de temps avec les agences inefficaces ». Je vais partager avec vous les 3 choses à faire tout de suite pour obtenir plus de contacts et plus de visites pour vous permettre de vendre votre bien immobilier rapidement. Quand cela fait des mois, voire des années, qu'on n'arrive pas à vendre son bien immobilier, c'est l'inquiétude, c'est le stress, on se sent complètement perdu et isolé. Et le pire dans tout ça, c'est que l'objectif pour lequel on a décidé de vendre son bien immobilier, eh bien cet objectif ne pourra toujours pas se réaliser. Vous allez donc, dans quelques instants, découvrir gratuitement les trois actions simples à mettre en place tout de suite pour obtenir plus de contacts et plus de visites qui vous permettront de vendre votre bien immobilier dans les semaines qui viennent. Et pour y accéder, il vous suffit simplement de me dire juste à côté de cette vidéo à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès gratuit à la vidéo de conseil. Mais ce n'est pas tout, je vais également vous révéler comment augmenter la motivation de vos agences immobilières à vendre votre bien immobilier pour devenir leur objectif principal de vente, comment déterminer quelle est la meilleure stratégie de mandat de vente pour votre bien immobilier, pourquoi les annonces immobilières en ligne sont inefficaces et ce que vous devez faire pour remédier à cela et comment créer un outil de promotion de vente de votre bien immobilier qui vous permettra de vendre votre bien immobilier rapidement. C'est donc votre meilleure chance de découvrir gratuitement Comment reprendre confiance en la faisabilité de votre vente dans les semaines à venir en appliquant simplement les conseils que je vais vous donner au travers de 5 vidéos de conseils à la vente immobilière.